Sol sur le visage des gens, tout va bien. Nos personnages remballent rapidement euh, leurs, euh, affaires, leurs affaires et partent, euh, euh, partent euh, tranquillement, sain, enfin, tranquillement. <rire> partent satisfaits en tout cas euh, de la réussite de leur plan. Euh, quelques instants plus tard, notre ami Nicolas, qui était toujours hospitalisé, reçoit la, la, la visite d'un Carl Stanford qui lui souhaite un prompt rétablissement. Euh, et donc évidemment au moment de l'échange des informations entre les deux groupes de personnages, euh, il y a eu un petit bug. <rire> euh, genre, euh, bah un petit bug pour euh, certains, bah Un gros bug pour Edward qui est certain d'avoir tué Carl euh, Sanford, Il n'y a pas de doute sur ce qui a eu lieu. Euh, ça, et lorsqu'il retourne voir d'ailleurs aux alentours de observe le futur, et bien il constate qu'effectivement, monsieur Carsten stanford semble aller plutôt bien pour quelqu'un qui s'est pris une balle dans la tête. C'est un héros de comics, une balle dans la tête, c'est une mauvaise grippe. C'est <rire> voilà, mauvaise grippe, un, un paracidamol et ça repart. Donc on, là, on tombe sur des personnages qui le vivent mal. On a je ne sais bien. pas qui, qui d'une façon ou d'une autre, enfin, Winifred l'apprend. Winifred oui, le la vit bien. encore plus mal, forcément. Euh, sans compter qu'entre eux deux, ils commençaient à avoir ah bah, il déjà, souvent, son il, voyait, père. il voyait son père de plus en plus souvent. Il allait pas très bien, hein, déjà Winifred. Et, euh, et on achève cette phase noire du scénario par une tentative d'empoisonnement chez David, oui. par euh, la euh, servante euh, de David. Hein, du voilà. fait que euh, bah Winifred, avec Winifred était déjà sensible, pas bien, un, et voyait son père, pas halluciné, parlait à son père devant ses amis alors que bah, voilà. Son et père son père pas lui disait justement de tuer Mike. De euh, tuer Mike, oui, que c'était à, à cause que c'était un trêve, que c'était à cause de sa faute tout, tout arrivé euh, donc euh, vous couchez Winifred, Suite calmement ça, tiens va dans ton lit va toi calmement et euh, la servante gentiment nous il apporte du euh, thé et du café à du ceux du qui veulent du café à tout le monde euh, non c'était que du café peut-être non mais peut euh, il y aurait eu des bah, deux il y aurait eu une demande de thé il y aurait eu du thé et ça aurait fait la même chose et une fois que tous les joueurs boivent les mots les plus détestables dans, dans, la, mode, dans la bouche d'un Dirty MJ, eh bien vous me faites tous un jet de constitution. Euh, effectivement, il y avait une tentative d'empoisonnement de, par, euh, par les, respons les responsables d'observer le futur au travers de la servante de David Lee. Donc, euh, On euh, en a le capitaine qui, qui rate leur test et euh, le capitaine voilà, réussit son test. Et euh, ont quand même essayé de se faire vomir pour. Euh... Oui, voilà, certains ont, ont essayé, euh, d'ailleurs, euh, sans, sans aucune logique, oui, puisque le, le ce n'est pas parce bien. que le joueur fait un jet de constitution que le personnage sait qu'il vient d'avaler du poison. Oui. Euh, donc, de toute façon, <rire> bon, voilà, c'était un, un petit peu trop tard, mais. Euh, et donc, on se retrouve avec deux personnages malades, mais ça. Ils le sauront plus bien plus. Enfin, pas, pas... Non, dès le lendemain, parce que du non, coup, il y a des symptômes, non, non, des... A des symptômes des dans lendemain. la foulée, effectivement. Euh... Donc, euh, bon, pour aller très vite, on a, euh, on a donc ton personnage ainsi que ainsi le Monsieur Filmore, Mike Filmore, qui sont euh, à des en fièvres de 40 ou 42 degrés, qui sont malades, vomissent, vomissent même du sang parfois, sont dans un état pitoyable et se retrouvent un hospitalisés, critique. oui, critiques, en danger de mort hein, immédiat se retrouve hospitalisé, et un docteur arrive à traiter les symptômes. Pendant que, euh, que justement, euh, Nicolai a réussi à sortir... Oui, voilà, ça. au moment où Nicolai sort de l'hôpital, les deux autres personnages rentrent. Hein. C'est pas forcément rare dans une campagne <rire> de tout le que les personnages tournent à l'hôpital. Et il y a aussi l'hôpital psychiatrique qui rentre en compte au bout d'un moment. Oui. Euh, voilà, il y a les deux, hein. Et donc, les personnages sont hospitalisés, un docteur arrive à traiter les symptômes, mais tout en leur expliquant qu'il ne peut pas les soigner, oh. que la maladie est inconnue et... Intraitable. Bah, tout simplement il nous a offert une euh, boîte de médicaments, il a dit prenez ça tous les jours. Vous n'aurez pas les symptômes. Vous, vous aurez pas les symptômes, vous pourrez tenir debout. Et quand mon personnage fait euh, mais pour en reprendre, où c'est que j'allais ?» La seule réponse qu'on a eue c'est vous inquiétez pas, vous finirez pas la boîte. Suite donc, à bah, ça, on a très personnage les personnages qui comptent frénétiquement <rire> leur, leur pilule en disant hey, combien j'ai de jours au max euh, et donc il se retrouve avec 72 pilules, je pense euh, que c'est à la base, non, hein, 60, ou quoi. 60, ouais. euh, 60 ou 62 pilules, enfin bon, une soixantaine de pilules, environ deux mois d'espérance de, de vie des maximum. Donc euh, voilà, et là c est, c est, voilà, on, on s'est arrêté sur une période bien noire de, de cette campagne, tous les personnages vont mal ça. ou peu ou prou, euh, Nicolas il sort tout juste de l'hôpital. Euh, si, non, il y, y, y a guère que le Capitaine qui est à peu près en état et qui s'en oh, sort bah bien, lui, qui d'ailleurs a, euh... a tué la servante. Oui, il y avait euh, qui avait empoisonné Parce qu'après un... avoir empoisonné une partie de l'équipe, elle a cherché à, à finir le, à, à <rire> le boulot à coup de couteau. Euh, elle est allée dans la chambre de Winifred et donc le Capitaine a... Et pendant que Winifred criait a sur la servante, euh, Il l'a littéralement décapité. Il l'a euh, décapité d'un coup de poing. 0-1 au jeu de force, <rire> euh, il a littéralement dé dé décapité d'un coup du poing et le pauvre Winifred, qui allait déjà très il mal, s'est retrouvé persuadé euh, que c'était que... par sa propre volonté que sa tête avait sauté. Donc là, on tombe sur la fin de la santé mentale de Winifred quand même, hein. on oui. attaque un, oui, un oui. pan sévère. Euh, il était, je crois, dans le dernier quart de sa euh, santé mentale, quelque oui, chose comme ça. Il était, était, chose ça. Comme ça. était euh, à moins de 20 de euh, santé mentale, ça oui, c'était si C'était la fin. <rire> bon, on arrive au bout. Il n'allait pas bien, et dès le lendemain, il décide d'acheter des grenades. Euh, euh, de grenades C'était de la dynamite. Oui, il voulait de la dynamite, mais il a trouvé des grenades. Donc voilà. Et il achète des grenades, il les met sous le une caisse il de 12 grenades. Une caisse de 12 grenades, ouais, ouais, ouais, grenades. grenades normale, naturelle. Euh, il achète ça à un euh... individu peu regardant. Oui, c'est ça. Il, bah, cache ça il, y a du coup, il cache ça quoi. sous son sous son lit, enfin, sous le canapé où il dort au milieu du salon de chez David Lee, pendant que vous deux vous êtes hospitalisés. C'est bien ça. Au milieu de la nuit, il fait un cauchemar et jette une grenade involontairement devant Nikolai qui partait aux toilettes. Nikolai panique en voyant une grenade rouler devant lui, heureusement non découpillée. Il cache les... les, grenades. les grenades. en se disant mais ça va pas de laisser ça euh, sous les pieds de Winifred qui est déjà bien instable. Et euh, le lendemain, David Lee trouve les grenades dans son placard et les range dans un coffre à la banque. Euh... Winifred, plus tard, on va faire l'accéléré parce que c'est pas ton oui. personnage, donc euh, si tu, bah, tu es plus... Es, voilà, Winifred, de... plus tard, apprend que ses voilà, grenades sont à la banque de chez... Et donc il retourne voir David Lee dans la banque et se présente à l'accueil complètement... Alors, bon, oui, hein, c'est complètement fou, hein, il, était, il était frénétique et il demande à l'hôtesse d'accueil « Je souhaiterais voir David Lee, c'est pour récupérer mes grenades qui sont dans votre coffre. » Et à partir de là, eh bien, la police arrive, il se retrouve interrogé, on remarque qu'il n'est pas spécialement méchant, ni dangereux, ni criminel, mais complètement fou. Il se fait interner, et Ben change pour la deuxième fois de personnage pour prendre euh, Jesse. Jesse euh, Worcester également, Toujours. qui est le frère aîné de Winifred, le fils aîné de Arthur George. Qui est un peu plus... Qui euh, est beaucoup plus euh, extraverti, euh... <rire> bien porté sur les demoiselles, très... Euh, dragueur on peut le dire hein. très dragueur, et en plus ou moins modérant, aventurier voilà, il, offre, il offre des fleurs en papier tout le temps euh, personnage très différent de Winifred oui. euh, mmh. et qui rapplique relativement immédiatement pour s'occuper justement de l'internement de Winifred donc la transition a lieu entre deux séances ça euh, euh, pas, c'était dans une séance oui ça. mais il a quasiment pas joué de, on, on a fini la séance sur ça quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a duré 2-3 jours pendant que vous étiez effectivement hospitalisé on, se on de il il traiter il des symptômes et de découvrir euh, le médicament cette semi-nouvelle équipe à nouveau, <rire> avec deux condamnés, euh, le Capitaine qui va plutôt bien. Un, un, un, un Worcester plus, plus frais et courageux que jamais. Euh, un un, un Nikolai euh, euh, de moins en moins euh, aussi, motivé. Aussi euh, qu'un bon, Voilà, ouais, <rire> plutôt réticent à faire quoi que ce soit. Euh, Qui se retrouvent tous à se dire, bon bah voilà, il n'y a plus grand chose à faire, il va falloir qu'on plonge le nez dedans ou qu'on fuit et qu'on oublie. Il va falloir qu'on finisse une bonne fois pour toutes, soit les faire fuir, soit les finir, mais de toute façon, il faut qu'on fasse quelque euh, chose. C'est à quoi le jeune Worcester aventureux répond, non mais euh, moi je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne connais pas, et si on allait voir Il si y a une a réunion points, mensuelle du soir, justement bientôt, allons-y. Tout à fait. Et donc certains s'y rendent, je crois que mes collègues ne s'y rendent pas Non, c'est moi qui... qui avait calculé le coup, qui a dit non, je Ah oui, c'est le... toi qui ne t'y es pas on... rendu. <rire> euh, J'avais euh... préféré passer la soirée avec une demoiselle. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. <rire> D'ailleurs, tu avais, tu avais euh, passé la soirée avec une jolie demoiselle, euh, resto euh, dîner aux chandelles ouais, et des mon... bonnes soirées. Tout le monde avait récupéré une demoiselle pour la soirée et ensuite, avec avait plus ou moins euh, choisi de les abandonner. Ou non. Voilà, c'est <rire> parce que tu étais resté avec la charmante demoiselle que tu avais draguée. Je ne sais plus. Je ne crois même pas qu'elle avait de nom. Euh... Peux, non, sûrement pas. <rire> dessus, elle a dû avoir un vrai nom, genre 10 secondes. Mais... Donc les personnages se rendent à une réunion, euh, mensuelle. Euh, réunion mensuelle. Ils participent effectivement au chant d'une litanie. Hein, tout cela est mené par un certain Lostalus Black, qu'il n'avait jusque-là jamais vu ça. Dans... dans la réunion. Hein, ça un monsieur avec un joli fais Avec un joli fais rouge effectivement. Joli fez rouge. Sur la tête, comme certains des gardes à ces baraques que vous avez <rire> eu l'occasion d'observer euh, dans Observer le futur. Bien ça. Euh, mais nous voilà, l'hostilis Black, un illustre inconnu, qui se met à chanter une et là, deux personnages, en l'occurrence monsieur Fillmore et monsieur Worcester, ça. se retrouvent à tomber dans une sorte de vortex et à se réveiller à un endroit plus qu'étrange. Ils ont en réalité été transportés à Woodstock, euh, dans le futur. Et se retrouvent bloqués là pour plusieurs heures. Ils y rencontrent diverses personnes euh, étranges, forcément, puisque nous sommes en pleines en en années hippies. Quoi, pardon C'est bien ça. Et... Voilà, euh, en pleines années hippies. Et, euh, et d'ailleurs, euh, M. Monsieur, monsieur Worcester se laisse même euh, séduire par la prise d'une substance stupéfiante. Et, euh, et donc, euh, en plus d'être déjà dans une époque qu'il ne maîtrise pas, il commence à avoir des hallucinations euh, provoquées donc par ce stupéfiant. Euh, ils reviennent dans le dans, dans le, le passé, passé le, enfin dans, dans, le, le, dans le dans leur présent en de, de, de, de en 19... 1928. Avec, des Avec nouvelles quelques, nouvelles. quelques artefacts, un jouet, qui, un jouet électronique d'enfant qui clignote, euh, donc des choses étranges. Oui, il fait des lumières euh... et du son, hein, un petit truc qui tourne et qui fait des lumières et du son. Euh, un briquet, peut-être, oui, un briquet, euh, un briquet-bic, bri je crois. Un briquet-bic, un et un, euh, euh, un pochon d'une. Euh, ah oui, eh, oui, eh, oui, de, eh, oui <rire> un pochon d'herbe également, euh, d'une herbe magique, parce qu'il persuadé de, donc d'être dans, dans, dans un voyage étrange et provoqué par la magie, euh, Worcester était persuadé de rencontrer que des sorciers. Et donc le mec lui a dit « Oui, oui, j'ai des trucs magiques, j'ai des plantes magiques pour voyager dans le temps », il lui a donné, il lui a vendu, tout ça. Donc suite à leur voyage dans le futur, Fillmore et Worcester réapparaissent. Euh, Worcester est en pleine hallucination et donc euh, se met à se frotter dans les murs, etc. Enfin, son aventure à lui n'a que très peu d'intérêt. Oui. Euh, et le capitaine se met à agir de façon très étrange. Il était allé voir euh, donc Brian Slim, le dirigeant d'Observer le futur, voilà. et s'est retrouvé euh, à lui obéir. Lorsque ouais. Brian Slim lui a dit « rejoins-moi euh, » dans la maison qui se trouve effectivement derrière leur salle de réunion, il y va euh, en, en toute innocence, en lâchant ses armes. Sans compter que Carl avait tenté de... de faire en sorte que Jesse finisse encore sous la... dans la cave où... Je... Euh, oui, il lui a proposé de venir, mais euh, bon, en l'occurrence, il n'a pas réussi à le suivre puisque euh, euh, Jesse étant euh, étant sous stupéfiant, il a écouté, il a juste écouté la dernière personne qui lui parlait, et donc Fillmore a fait attention à ce que quand même il ne parte pas avec Carstairs Ford. Donc nous en étions euh, à Brian Slim qui contrôle le pauvre Captain euh, Jefferson euh, et l'invite à le suivre. Il sort donc de la salle de réunion et se dirige, après quelques détours vers la maison où, d'après vos observations, Monsieur Stanford et Monsieur Slim habitaient. Euh, on a donc Fillmore et Worcester certes sous stupéfiants, mais de bonne volonté, qui le suivent. Et là, autour de la table, on était tous relativement persuadés qu'ils qu qu voilà. cherchaient à aider leurs amis à le suivre. Puis finalement, ils changent d'avis. Pas okay. Pourquoi je sais, je pense que les joueurs eux-mêmes n'expliquent pas pourquoi ils ont changé d'événement là. Non, euh, voilà, je de vie et arrête de suivre leur ami qui et le laisse euh, le capitaine rentrer seul dans la maison derrière Brian Je crois que tu avais fait un retour d'acide à, à Jesse. Ah, bah non, mais c'est pas un retour, il s'est dans des heures. Il hein. euh, fait replonger un bon coup. <rire> Donc, alors que tous les personnages quittent les lieux et abandonnent le capitaine à son pauvre sort. Captain rentre dans la maison de Stanford et Slim, monte à l'étage et rejoint Brian Slim dans sa chambre. Et grâce à un effort mental surdimensionné, il réussit à se libérer de l'emprise mentale de Slim, à globalement 2 mètres de lui. Euh, réalisant euh, le danger immédiat, Captain sort son arme de poing et s'apprête à faire feu sur Brian Slim, qui immédiatement incante une courte phrase incompréhensible. Et à ce moment-là, la main euh, ainsi qu'une partie de l'avant-bras du Capitaine se dissout, tombe en poussière, l'arme rebondit sur le sol et Capitaine tombe par terre dans un hurlement de douleur. Il ramasse son arme de l'autre main et tire, fait feu en direction de Brian Slim, je crois même qu'il fait mouche et qu'il lui explose la tête contre le mur. Il fuit la maison en courant et se réfugie euh, et bien, chez des églises, plutôt hein, que l'hôpital, après tout, je, après tout c'est ça pris feu et s'est tombé en poussière, il n'y a pas de. Il y a une cicatrice nette et complètement fermée, il n'y a pas de médecin pour rien, rien pour lui. Un bras. Comme s'il <rire> n'avait jamais eu de bras ou qu'il l'avait perdu euh, il y a plusieurs années, avec une cicatrice nette et, et, et propre. Donc il se dit qu'effectivement les docteurs, en plus de ne rien y comprendre, ne pourront rien faire pour lui. À part l'internet. Euh, voilà, à part l'internet, et il retourne vers ses amis, euh, chez Lee. Euh, donc il, il te rejoint avec les autres. Avec euh, son avant-bras oui, en, oui. en moins. Euh, Ou, euh, tout le monde, euh, je crois qu'il nous avait fait faire un jet de, de sang, du coup. Pour ouais, quand même. moins. Non, mais c'est pas une blessure, quoi. C'est net, c'est normal. Ça. Il a toujours eu un moignon, tout le temps. Euh, donc c'est terrible. Euh, un petit jeu de moins, effectivement. Et suite à ça.